Ha ha ha ha. Consommer, travailler, oulala Me prendrait dans ses branches comme un arbre. Un jour je suis arrivé à l'âge, une certaine maturité. Le prince est apparu dans une vieille Fiat cabossée, une voiture bleue à la peinture émaillée. À la fenêtre, deux chiens blancs prenaient le vent, et il fumait de gros cigares de chien. Dans mon chevalier a ralenti son carrosse. J'avais l'air vraiment intéressé Et moi qui l'attendais depuis si longtemps Moi j'ai pleuré de le savoir vivant alors Pour engager une conversation Entre les larmes je lui sors un truc bidon Dis monsieur, t'as pas un mouchoir à la menthe Et dis monsieur, t'as pas un mouchoir tout court Chez lui y a du papier toilette Alors moi naïvement je l'ai suivi Et nous sommes bien vite arrivés sur un lit Là il m'a regardé de ses yeux d'opale Il m'a offert une rose municipale rouge Pour représenter son amour Mais c'est nul Parce que les roses, ça se fanent Bah ben ouais c'est nul Parce que ça se fanent Mais il avait plus dans sa musette alors Pour que j'arrête de pleurer comme un torrent Il m'a fabriqué une rose en papier toilette Comme ça, ça montre que notre amour Il durera tout le temps Enlève ta culotte Allez vite vite, enlève ta culotte Je me souviens quand j'étais petite Il faut pas regarder que la boîte. Il faut pas regarder que la boîte. Il faut pas regarder que la boîte. Si tu te laisses embaumer par les fleurs de la ville, elles joueront sans aucune pitié et emmèneront ton cœur dans leurs rondes. Dans leurs rondes infernales. N'oublie jamais que la plus belle fille. C'est là toute la difficulté Ne pas passer, ne pas passer, ne pas passer à côté Alors n'oublie jamais que la plus belle fille... T'as le regard fourbe. Tu dis jamais ce que tu penses, car tu penses jamais ce que tu dis. On sait même plus si tu penses, car tu ne penses qu'à ton intérêt. T'as le regard fourbe. T'as autant de personnages que de personnes autour de toi. Entre deux chaises, car t'as mis ta chaise Entre deux culs, t'as le regard mmh. Tu caches derrière des idées Ton envie de ne rien blinder, De gratter à droite à gauche et La primaire, derrière s'est ces belles paroles, tu dissimules ton intérêt, t'as le regard. Considération du dindon Tu voudrais avoir le beurre L'argent du beurre, la crémière et sa soeur talent. Fièvre, j'aime les baisers au goût d'oignon. J'aime garder derrière l'oreille la marque rouge des suçons. J'étais la cerise sur le gâteau, mais au fromage, t'avais plus faim. Tu comprendras à demi-mot que je préfère aller plus loin. Encore un mec qui préfère dormir. Plutôt que de me faire jouir, encore un mec qui préfère le match plutôt qu'avec moi faire du catch. Encore un mec qui a eu le trac de foutre toute sa vie en vrac pour une gueuse et des marmots. Viens donc à moi, toi la femme. Et toi mort de faim à l'Esprit-Saint Viens donc à moi Toi le barbare, on va jouer dans le placard J'avais trop chaud, c'était pas marrant De t'attendre au port tout le temps Fini les mecs qui préfèrent le match Plutôt qu'avec moi faire du catch Où est celui qui fera danser les roses rouges sur l'oreiller les oh, oh, oh. Chaque jour sera le premier Chaque jour sera le dernier Quelle heure est-il C'est l'heure d'aimer Noble travail, il faut y aller Encore une fois Est un petit rigolo. Il fait des farces à ceux qu'il trouve pas beaux. Et la dernière, c'est quand il a laissé sans pitié Monsieur Sérieux dans la forêt sans carte bleue. Monsieur Sérieux s'est retrouvé bien mal car il. Je pleure mon enfance perdue, je ne me rappelle plus La vie me l'a volée pour cette dure réalité Tous ces frivoles se ressemblent et ça s'assemblent machinalement Pourtant jamais vraiment ensemble, ils aiment trop leur ego. De retrouver en face à face Avec la crasse de ma race La vie devrait être bénie, Mais elle est méprisée Et quand je relève la tête Ce que je vois ne me fait pas marrer À droite à gauche les massacres Et entre deux la famine Je pleure mon enfance perdue Ça, je veux pas y aller chez les drôles. I'm tribu <laughs> Quand il a découvert la violence sauvage de cette terre Il s'est bien rétamé lorsque ses yeux ouverts Ont pu voir défiler la misère Il croyait qu'il pouvait donner Et il croyait qu'il pouvait aimer et quand un jour lui apparut la vérité, il n'a pas eu assez pour pleurer. Ni de larmes amères, ni de son sens si fier d'être né sous l'étoile du berger. Il ne Pas, Cherche si tu n'entends pas Cherche si tu ne sens pas Cherche si tu ne vois pas Cherche car la beauté est là Pas bien loin de toi lui qui sait Il sera sauvé, il ne tient qu'à toi de, de trouver, trouver la voie du sourire Quel que soit le temps, cherche Quel que soit l'évent Quel que soit l'argent Quel que soit les gens Cherche, car, car la beauté est là Pas bien, bien loin de toi, lui qui sait il sera sauvé, il ne tient qu'à toi de trouver la voie. Cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca cerca, cerca. Que cerca, trouva. Que cerca trouva. Un jour, qu'est-ce que tu arrives à la Tu n'as certaine maturité. Le prince parait que c'était une Fiat une carré bleue des pittures et smaltida. À la fenêtre, tout le camp blanc, puis en Tu bats vent plein plein des cambaroussettes. loup cavalier a ralenti carrossa la voix a autre intéressante. L'aspera vie des pitants de temps. Monsieur Plourada, plurada de l'oussa ou Alors, à un dialogue éloigné. tra la grève, malicuente une strabotte. Dis-moi as il à la menta. Eh, dis-moi un il simplement na merde que les rosacos on merde que ma recette ma na rosa des papiers la flanelle.